Mon activité, donc, c'est chanteuse lyrique. Et euh, je le pratique depuis 8 ans maintenant. Je fais de l'escalade depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. J'ai choisi d'étudier à l'IUT, plus particulièrement dans la formation G.E.A car euh, cette formation proposait euh, des horaires aménagés et euh, c'était primordial pour moi de continuer un double projet, à savoir sportif et scolaire. Je ne savais pas que j'avais ce handicap. Enfin, je Ça, fait long... Ça fait longtemps que je l'ai, mais j'ai été diagnostiquée récemment. Depuis que je peux avoir euh, l'aide appropriée, bon, les choses ne sont pas forcément plus faciles, mais j'ai plus de perspectives qu'avant. Alors en première année j'avais déjà un projet qui n'était pas le même, je ne vais pas trop m'expliquer dessus, mais euh, en deuxième année je voulais lancer un autre projet, sauf que je sais que j'allais manquer de temps. Et euh, avec les horaires aménagés en fait, on m'a dit que je pouvais commencer à 11h et finir à 16h30. Du coup moi j'ai programmé ma journée pour avoir 2h le matin et 2h l'après-midi. L'aménagement de parcours à l'IUT m'a permis donc de rattraper certains cours que je ratais en faisant des répétitions pour les opéras. Et en fait, je rattrape ces cours-là et je rattrape les partiels tout en faisant l'activité du chant à côté. En GEA, il y a une classe d'horaire aménagé qui fait que les cours sont compactés de 11h à 16h30 tous les jours. En plus de cela, on ne suit pas les cours en amphithéâtre, on est dans des classes euh, regroupées entre sportifs où les profs viennent nous faire cours euh, juste pour nous. Donc c'est un réel avantage. Et euh, en plus de ça, c'est quand même une formation aussi euh, à la carte. C'est-à-dire que euh, si euh, même ces horaires qui sont de base très compacts, c'est un volume trop important pour nous, on peut aussi décider d'étaler la formation sur une plus longue durée. Euh, bah, moi, je fais la formation sur cinq euh, ans au lieu de trois, par exemple. Alors moi, comme aménagement, j'ai déjà l'année en deux ans. Donc il y a une partie, euh, une partie des, des cours que je suis cette année et une autre que je suivrai l'année prochaine. Et ensuite, j'ai un tiers-temps pour euh, les partiels, lors des partiels, euh, pour avoir un peu plus de temps parce que des fois je suis un peu plus fatiguée ou ça me demande un peu plus de temps de réflexion. Donc j'ai du temps en plus. Et aussi, je... Je compose en, en effectifs, pour les partiels, je les passe en effectif réduit. Donc euh, je ne passe pas les partiels dans, avec euh, tous les autres élèves, mais avec, euh, dans, une, dans une salle à part avec 20 élèves maximum. Et enfin, ça m'aide beaucoup pour euh, la gestion du stress, c'est plus confortable. J'ai aussi euh, accès à la prise de notes au cas où je rate un cours que je devrais suivre pour ne euh, pas prendre trop de retard. Moi je sais que j'ai besoin d'un certain cadre,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 Une journée type, pour moi, ça commence donc à 9h avec les cours et ça se termine vers 16h. Et ensuite, à 17h30 jusqu'à 19h, j'ai des répétitions de chant dans un espace dédié avec tout le cœur d'enfant de la maîtrise du Capitole. Alors une journée type, je me lève aux alentours de 7h30 et je commence mon entraînement à 8h. Donc je fais un, un entraînement le matin de 8h à 10h30 en général. Après je rejoins l'IUT à vélo où je suis euh, en, en général 3h de cours. Et euh, après 15h je pars de l'IUT pour retourner m'entraîner euh, jusqu'à 18 ou 19h le soir. Et après je rentre chez moi pour euh, manger, étudier et je me couche en général assez tôt vers 22h. Avant de commencer les cours, donc, euh, moi je suis dans un espace de coworking où je travaille le matin et, euh, et ça me permet euh, d'avancer bien sur mon projet euh, entrepreneurial. Mon parcours de chanteuse lyrique m'aide beaucoup pour mes études. Le challenge de l'éloquence, c'était euh, le fait de produire un discours devant tout un amphi et devant un jury. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je suis euh, très à l'aise à l'oral grâce à cette pratique du chant. Des fois, j'avais me... très peur de pas arriver ou de pas euh, arriver à suivre le rythme ou de pas arriver à faire aussi bien que ce que les, les professeurs ou l'UT en général attendaient de moi. Mais déjà avoir le, les aménagements, ça m'a permis d'être plus rassurée sur ce point et d'être mieux accompagnée aussi au quotidien, que ce soit par les professeurs de l'UT ou par euh, les médecins au SIMS ou juste par le pôle handicap. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à être plus sereine par rapport à mes études. Il y a des euh, compétences euh, que j'ai acquises à l'UT qui me servent euh, au quotidien et, et notamment dans mon, dans mon entraînement, comme par exemple euh, l'organisation et la gestion du temps. Et euh, inversement, euh, dans l'escalade, j'ai appris à être rigoureux et euh, ça me sert aussi euh, pour les études. À l'UT, je me rends compte euh, que j'ai des compétences que j'ai acquises sur mon projet que je peux retransmettre euh, dans mes cours. Euh, par exemple, que ce soit en fiscalité, euh, dans les démarches administratives aussi, euh, et en communication. Dans l'idéal, j'aimerais poursuivre mon cursus de chant au conservatoire pour entamer le chant lyrique en soliste et plus en chœur d'enfant. Après, vu que je fais de la communication, si j'avais à me tourner dans ce domaine-là, j'irais plus vers les relations publiques. La réunification de mes deux projets serait de créer ma propre salle d'escalade. Ça me permettrait de concilier une fois pour toutes mon projet sportif et scolaire. J'ai pas mal de perspectives et surtout je sais que je pourrais faire ce que j'ai envie de faire. Enfin, si j'ai envie de continuer à lutter, je sais que c'est possible. Si je changeais de formation, je sais que c'est possible. Je sais que si je continue à lutter et qu'après je vais en master, ben, j'aurai toujours accès à des aménagements. Que si je décide d'aller en école d'ingénieur plutôt, il y aurait des aménagements aussi. Et si je change complètement de, de filière, bah, je sais que je serai accompagné. Bon là, je suis en deuxième année d'un BUT. Euh, je pense faire la troisième année pour quand même euh, obtenir mon diplôme. Et après ça, euh, bah, si mon projet euh, est lancé et que j'arrive à avoir suffisamment de clients, euh, bah, je pourrais euh, ne pas faire un master et si jamais, euh, je pourrais faire un master pour continuer euh, mes études. Ça m'offre en fait la possibilité de choisir.